Il est temps maintenant de déclaration de député député de Temen Monsieur le président durant cette pandémie euh, il y a beaucoup de monde dans nos communautés à travers l'Ontario qui ont travaillé d'une manière acharnée pour être capables de donner les services nécessaires à la population, les services nécessaires aux ceux qui ont été malades euh, faisant face avec euh, le COVID-19. Euh, on le sait dans le secteur de santé, dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé communautaires, dans les bureaux de médecins, euh, dans, les, euh, dans les maisons d'hébergement de soins de longue durée et dans la communauté. Il y a beaucoup de monde qui travaille d'une manière euh, assez importante pour nous donner ces services. Et on regarde particulièrement quoi qui s'est passé euh, dans les certaines euh, maisons d'hébergement. C'est vraiment tragique euh, qu'on a eu cette situation et que c'est quelque chose qui n'est pas une surprise. Je pense que la plupart de la population, s'ils payaient attention à l'Assemblée pour assez longtemps, vous allez savoir que les néo-démocrates ont soulevé ces questions de combien de services par heure chacun de ces résidents ont le droit. Euh, si on va faire des changements à ce système, je crois que ce changement doit être fait en collaboration avec tout le monde dans cette Assemblée et avec la population. Et on a besoin de regarder comment de, euh, ajouter des services à domicile pour s'assurer qu'on donne l'option aux personnes qui sont capables de rester à la maison avant d'être envoyées d'une maison d'hébergement. Et avec ça, M. le Président, je vous remercie pour cette déclaration. Merci beaucoup. Déclaration de député, député de Barry Innesville. Merci, M. le Président. Je voudrais reconnaître que beaucoup de personnes dans, ma, dans la province sont, euh, ont mal et sont attristées par la violence qui a lieu euh, dans les villes américaines durant la dernière semaine. En particulier, les collectivités noires ont fait part de tristesse euh, au niveau de l'esclavage historique et du racisme. Et, même si les États-Unis ont été le centre de cette tension internationale, nous reconnaissons que en Ontario, on doit en faire plus au sujet de l'incidence du racisme dans la société dans le, ce qui comprend le système de justice, le système de bien-être des enfants et beaucoup plus d'autres systèmes. J'ai entendu des voix des personnes noires qui ont partagé leurs opinions avec moi et sur les réseaux sociaux et qui ont parlé à notre groupe parlementaire. Je voudrais les remercier pour leur honnêteté et leur ouverture. Cela comprend les eh, Farley Frex euh, et Jamal Giovanni, et aussi des individus dans ma circonscription de Barry-Ennisville, lorsque je suis allé à un, un événement des femmes noires et qui avait Claudine Cousins, le PDG, le, le, le, le PDG de le Power Simcoe, Stephanie Borley, et Shirley Skinny, propriétaire de Shirley Skinny Events et d'autres événements qui lèvent des fonds pour euh, la santé mentale. Tous ces leaders ont pris la parole et ils, ils veulent parler de comment on peut soulever toutes les personnes et autonomiser les personnes dans la collectivité. Notre gouvernement est engagé à faire notre part pour prendre en compte les préoccupations de la part de la collectivité et de continuer d'avoir des consultations avec des voix qui veulent plus d'équité. Merci. Déclaration député, député de, de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Je voudrais reconnaître les milliers d'intervenants de, de première ligne de windsor essex qui euh, travaillent durant la pandémie. Ils travaillent de longues heures, ils font des sacrifices et ils se mettent à, dans, en danger. Je ne peux pas les remercier suffisamment pour leur contribution. Par contre, notre programme de bonification des salaires démontre que ce n'est pas tout le monde qui est traité de manière égale. Beaucoup de personnes ne sont pas reconnues avec cette bonification de leur salaire. J'ai été entré en, en, en, en contact avec moi par plusieurs personnes qui ont été laissées pour compte. Et le, il semble qu'il y a une ligne qui a été tracée entre ceux qui ils méritent méritent d'avoir une augmentation salaire et d'autres, et les autres qui ne méritent pas le premier ministre, refusent de faire en sorte que c'est rétroactif cette bonification du salaire au début de la pandémie. Certains lieux de travail n'ont rien entendu de la part du gouvernement et certains n'ont pas reçu cette augmentation de salaire, même si ça a été annoncé au mois d'avril. Ils n'ont pas été reconnus. Certains travailleurs nous ont dit qu'ils ont dû euh, démissionner de, de certains lieux de travail parce qu'il y avait des limites pour le nombre d'endroits où les gens pouvaient travailler, même si c'était nécessaire pour empêcher la propagation de la COVID-19. Ils n'ont pas été indemnisés pour ce manque à gagner. Le premier ministre continue d'appeler ces gens des héros, mais il ne les reconnaît pas avec le salaire qu'ils méritent d'avoir. Et beaucoup de ces travailleurs étaient déjà sous-payés et devaient avoir plusieurs emplois avant la pandémie. Et ce gouvernement conservateur n'a rien fait à l'époque et ne fait rien pour eux. Maintenant, ces travailleurs méritent beaucoup mieux. Merci. Déclaration de député, député de Mississauga, Malton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la pandémie mondiale a été un grand défi pour nous tous. Tout s'est arrêté autour de nous et beaucoup ont décédé, beaucoup ont perdu leurs emplois. En Ontario, au-delà des chiffres, il y a des histoires de compassion, de coopération, d'innovation et de confiance. En ces moments difficiles, j'ai pu voir une lueur d'espoir avec des organisations telles que Saitam, la Banque alimentaire Maltin, Superfan, Ramandi, la Société Yogi Divine, la, la Fondation canadienne indo-canadienne. Sue et SAVE, beaucoup d'autres organisations qui ont aidé la collectivité, ce sont tous des héros qui ont collaboré ensemble. Nous travaillons ensemble. Et des gens qui font des dons en argent et agissent en tant que bénévoles pour travailler ensemble et pour lutter ensemble contre la COVID-19 toutes les différentes personnes qui ont fait des masques, qui ont euh, écrit des notes, les enfants. Et voilà ce que les Ontariens ont fait. Nous avons démontré que notre esprit de collaboration est vous m'avez inspiré merci d'avoir fait preuve de cet esprit ontarien merci déclaration de député député d'Essex merci monsieur le président c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui je voudrais remercier tous nos premiers répondants et ceux sur les premières lignes au front de cette crise et de cette pandémie mondiale nous protégeons les collectivités partout en Ontario cela a exposé nos vulnérabilités la covid-19 ça a démontré les iniquités que nous savons qui existent et continuent d'exister. Nous savons maintenant que nous ne sommes qu'autant en, sécu qu en sécurité que les plus vulnérables partout euh, entre nous, parmi nous plutôt. Et nous devons venir en aide à tous ceux qui assurent la chaîne d'approvisionnement, la chaîne alimentaire, et ce sont des travailleurs étrangers qui sont maintenant frappés par la COVID-19 et on aurait pu les protéger avec des lois, de leur offrir les mêmes protections que les travailleurs ont partout au pays, d'assurer qu'ils aient accès aux équipements de protection, de leur permettre de, de s'isoler et d'avoir euh, des normes d'habitation de, qui sont adéquats. Nous devons mieux faire. Ce sont des enjeux ici dans la Chambre on doit, auxquels on doit s'attaquer pour protéger tout le monde. Merci. Déclaration des députés. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier tous les individus, les entreprises et les services dans ma circonscription qui se battent contre la COVID-19. La liste est longue, mais je vais mentionner quelques-uns. Sobeys, qui a livré des, des épiceries aux gens. Uh, Bracebridge Rotary qui a aidé uh, les familles uh, qui, ont, uh, qui étaient en besoin. Les, le Lion Clubs qui ont également uh, fait des dons aux banques alimentaires. Le Masonic Lodge et Shrine Club qui ont fait des dons à plusieurs centres de santé, euh, le Muskoka Birders Association qui ont levé 100 000 dollars pour nos hôpitaux et nos banques alimentaires, plusieurs restaurants également qui ont fourni de la nourriture pour les travailleurs de santé, euh, le men Embroidery à Huntsville et Westbury qui ont aidé euh, à également euh, offrir des euh, robes chir chirurgicales pour euh, les, euh, les travailleurs de santé. Tim Horton Memorial Camp qui a donné euh, toute leur nourriture euh, au, à, au, à la banque alimentaire euh, de la ville. C'est quelques exemples des gens et des individus, ainsi que les entreprises dans ma circonscription qui ont appuyé leur communauté dans ces temps difficiles. Alors que nous passons à la relance, c'est la communauté qui essaye de se soutenir ensemble et j'encourage tout le monde à faire la même chose. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, déclaration des députés. La parole députée député de Hamilton Mountain. Merci beaucoup. Plusieurs propriétaires d'entreprises dans ma circonscription m'ont contacté. Ils ont tous fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont fermé leurs entreprises pendant la COVID-19. Maintenant, ils ont peur que leur entreprise ne va pas survivre à la COVID-19. Hier, j'ai parlé à Christina, qui est propriétaire d'une petite entreprise, un studio de danse. Son propriétaire à 60 propriétés commerciales et il refuse de s'inscrire au programme. Et lui aussi, il a augmenté les frais d'entretien de 30 J'ai parlé également à Teresa qui est dans la même situation. Le prêt fédéral lui permet seulement d'avoir un mois de loyer. Mais elle a besoin de plus que ça pour pouvoir s'en sortir. L'Ontario a besoin de faire plus pour aider euh, les petites entreprises. Les re, les, re, les rapports euh, fiscaux leur permettent seulement de retarder leurs dettes. À travers le programme d'expulsion commerciale, on doit permettre aux petites entreprises de pouvoir être plus vibrantes et plus abordables. Et on doit les aider justement à pouvoir s'en sortir après cette pandémie. Merci. Déclaration des députés. La parole au député de Kitchener, Thomas Cook. Merci, Monsieur le Président. Cette semaine, c'est la semaine de la nourriture locale. On essaie de célébrer les agriculteurs qui travaillent dur pour nourrir nos familles. À travers la, la période de la pandémie, les agriculteurs ont travaillé dur pour maintenir nos étagères et nos tables de dîner pleines. Et il y a eu plusieurs activités à, ce, à cet effet, notamment celles qui ont lieu dans le marché de la ville. Mais cette année, les choses sont très différentes. Je n'étais pas le seul qui était enthousiaste d'entendre le fait que le marché saint Jacobs a reçu le feu vert pour rouvrir le 4 juin. Et nous sommes également heureux de voir ce que l'Ontario a à offrir encore. Le marché a appuyé plusieurs vendeurs et plusieurs autorités pendant cette période difficile. Et je veux assurer à tout le monde que la distanciation physique sera appliquée et les, les, les mesures de nettoyage et les protocoles d'assainissement. Et le, Saint le marché Saint-Joseph est un incontournable et je suis impatient d'appuyer ce marché et de voir ce que nos vendeurs locaux ont à offrir, encore une fois. Merci. Déclaration des députés. Merci, Député de Orléans. J'aimerais profiter de cette occasion pour dire à quel point je suis fier des membres de la communauté et des travailleurs de première ligne à Orléans qui sont forts et ré résilients. Chaque jour, je suis inspiré par leur incroyable geste de gentillesse et leur dévou dévouement à s'entraider. Le rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa a poursuivi son précieux rayonnement communautaire en offrant une programmation virtuelle aux aînés francophones d'Orléans. Il s'agit d'un excellent exemple d'un organisme essentiel qui utilise la technologie pour continuer à établir des liens avec la population plus vulnérable. Organisations like the Orleans Community les services permettent d'avoir aux communautés les, le soutien dont ils ont besoin tous les jours. Récemment, nous avons eu une, une activité qui va permettre aux gens d'apprécier la musique et de soutenir ces organismes importants. Cette semaine... Nous avons eu des, des nouvelles tristes dans, dans notre province et dans l'Amérique du Nord. Mais à travers ce genre de programmes, qui sont reconnus par les organismes de santé mentale et les organismes locaux, nous pouvons avoir un grand impact sur la communauté. Maintenant, nous utilisons ces efforts pour lutter contre le racisme. Nous essayons d'embrasser la, la diversité et je les remercie pour leur esprit de leader et j'encourage tout le monde à les appuyer. Merci. Déclaration des députés. La parole au député de Oxford. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que ce sont des temps difficiles pour tout le monde et il y a des exemples clairs de gens qui aident tous les membres de la communauté et on doit reconnaître cela. Depuis le, le début de la COVID-19, James Montague a organisé des repas pour euh, les maisons des aînés et il distribue également euh, les, des biens à des gens qui ont euh, des difficultés. Au cours des quatre semaines euh, dernières, euh, Zoomin, qui est une entreprise de euh, une entreprise immobilière qui a permis de livrer de la nourriture aux travailleurs de première ligne. Avec la communauté chinoise de Oaksville, ils ont fait des levées de fonds pour pouvoir fournir des masques N95 aux travailleurs, ainsi qu'à la police. Notre, as, notre op, Ce que nous espérons, c'est que euh, tout, toute cette créativité va permettre d'aider euh, les enfants de l'hôpital Halton, va leur permettre également de pouvoir avoir accès au programme de petit déjeuner. Christian Café, qui est une entreprise très proche dans ma circonscription, a fourni des repas euh, pour euh, les enfants. J'aimerais également... Mentionné qu'il y a un docteur qui a donné de façon anonyme 200 000 pour aider les banques alimentaires. Alors, on les remercie pour leur travail. Merci beaucoup. Cela conclut notre... C'est maintenant la période des questions. La parole au leader parlementaire, du, le, le, la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup. Avant de commencer, je pense que euh, c'est important de reconnaître la peine, la douleur et la colère que les gens ont ressentie après euh, l'assassinat de George Floyd et toutes les manifestations qui ont, qui ont eu lieu contre le racisme anti-noir. Et je veux également euh, reconnaître la perte de euh, Regis euh, qui a perdu la vie hier. Ce matin, j'ai parlé encore euh, des familles qui, ont, euh, qui sont en, en deuil en ce moment à cause du système brisé euh, de foyers de soins de longue durée. Euh, Tammy n'était pas informée que sa grand-mère avait euh, contracté la COVID-19 jusqu'à des heures après sa mort. Après la mort de milliers de personnes, le Premier ministre a non seulement refusé qu'on ait une enquête judiciaire indépendante, mais la semaine passée, Tamia a appris que le gouvernement continue de ne pas aider ses familles en risque. Est-ce que le, gouvernement, le Premier ministre est prêt à dire clairement à Tami aujourd'hui comment sa, sa grand-mère a perdu la vie Réponse. Merci. Et merci pour la question. Notre gouvernement a été clair. Notre priorité première, est de s'occuper des résidents et des personnels dans les foyers affectés. La, le bien-être et la sécurité des résidents et du personnel est notre engagement. Nous avons adopté des mesures et des outils de façon rapide pour évaluer ces foyers et nous assurer que les foyers sont protégés le plus que possible. C'est ce qu'on a fait. Les maisons en zone rouge sont, nos, sont notre priorité. Nous travaillons avec Santé Ontario et le, le système de santé publique, les hôpitaux, les services d'urgence, toutes les équipes qui vont tous les jours pour aider le personnel à des foyers de soins de longue durée. Nous sentons le, le caractère urgent et c'est ce qu'on fait depuis le début. Et notre gouvernement est transparent. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question complémentaire est aussi au Premier ministre. Ce week-end, les familles à Vaughan ont été choquées d'entendre qu'il y a eu une éclosion euh, dans leur foyer de soins de longue durée de la communauté. En ce moment, il y a des poursuites judiciaires après les rapports de négligence élevés. Le personnel a dit qu'ils n'ont aucune foi dans leur administration de gérer ce problème. Ils s'appuient sur le gouvernement pour prendre le contrôle de cette situation. Et jusqu'à présent, le gouvernement a refusé. Est-ce qu'il est prêt à dire à ses familles et à ses communautés si, oui ou non, ce foyer se trouve sur la liste secrète des foyers à risque Réponse. Merci beaucoup et merci pour votre question importante. Lorsque nous avons évalué les foyers, il y a plusieurs facteurs pour déterminer comment on va les aider. C'est un effort collaboratif. Lorsque le processus prend trop de temps pour que les foyers puissent interrompre la propagation de la COVID-19, quand ça prend plus longtemps qu'on a prévu, c'est à ce moment-là qu'on détermine qu'il est nécessaire d'avoir un ordre obligatoire de gestion. On a travaillé avec les hôpitaux et c'est un effort collaboratif. Mais notre gouvernement a été clair. Nous allons considérer toutes les solutions et on va faire tout ce qu'on peut faire pour aider les, les foyers. Et je l'ai dit auparavant, la COVID-19 a un impact désastreux sur ces foyers. On prend des mesures après mesures. On utilise tous les outils possibles pour tacler ces problèmes et on va continuer de le faire pour nos maisons de retraite et nos foyers. Question complémentaire finale. Ma question complémentaire finale s'adresse au Premier ministre aussi. La semaine dernière, le Premier ministre a dit, vous méritez de savoir ce que moi je sais en tant que Premier ministre. Vous méritez de savoir ce que je sais. Mais la réalité pour des milliers de familles, c'est qu'ils ont laissé dans le noir. Ils ne peuvent pas rendre visite à leurs proches et ils ne peuvent pas avoir de des renseignements de base sur ce qui se passe euh, où il est à leurs proches. Le gouvernement ne veut pas avoir une enquête judiciaire indépendante. Il ne veut pas révéler quels foyers sont insécuritaires avec danger. Pourquoi le gouvernement ne veut pas démontrer les échecs dans ces établissements à but lucratif La ministre des Soins de longue durée. Merci et merci pour la question. Notre priorité toute première, c'est la sécurité et le bien-être de nos résidents dans les foyers de soins de longue durée et le personnel et leurs familles. C'est un principe qui nous guide, que nous avons suivi de façon cohérente pendant tout ce processus. C'est une guerre avec la COVID-19, il n'y a pas de doute, à l'échelle mondiale, à l'échelle du pays de la province aussi. Et si on traite les choses avec les détenteurs de permis, s'il y a une demande, on regarde avec rigueur, on répond aux problèmes. Une commission indépendante va nous donner la possibilité d'avancer et de répondre aux besoins des résidents de soins de longue durée. Et la communication est très importante et dans les foyers qui ont eu de l'aide des, des hôpitaux ont de meilleurs résultats. Merci. Question suivante. Encore une fois, la chef de l'opposition. Merci. C'est aussi pour le Premier ministre, mais je dois dire que rien du tout. Ce qui se passe de surveillance dans les foyers de soins de durée depuis des décennies a été fait avec rigueur. Rien. Le site web du gouvernement dit que l'inspection des résidents de qualité de ré, euh, résidence est non annoncée systémique, systémique que non annoncée les fournisseurs des soins de... de, de de soins de longue durée ne peuvent pas euh, cacher les choses. Ils ont fait juste neuf de ces inspections pour 626 foyers de soins de longue durée. Ce gouvernement savait, en passant, en 2020, ce gouvernement a fait zéro inspection euh, de ce type RQI. Ce gouvernement savait en janvier qu'il avait le potentiel que ce virus touche les foyers de soins de longue durée et savait que c'était une possibilité. Pourquoi ils n'ont pas complété une seule inspection, inspection RQI avant la pandémie La ministre des Soins de longue durée. Merci, merci pour la question. On a le besoin d'avoir une clarté complète quant aux inspe ins inspections. Notre gouvernement s'est engagé à assurer que la sécurité et le bien-être des résidents de soins de longue durée est la priorité. Et notre ministère a eu presque 3 000 inspections. Elles n'étaient pas notifiées. C'était des inspections aléatoires. On a eu des évaluations de, de la santé publique. La santé publique fait des inspections des aliments et des cuisines. Nos et, et, et, et hôpitaux ont fait des évaluations de, de, de, pour les yeux. Il y a beaucoup d'yeux sur ces foyers. On anticipait qu'avec la COVID, on aurait des problèmes. On savait qu'on devait donner aussi de soutien que possible. et C'est exactement ce qu'on a fait. Question complémentaire. Je reviens au premier ministre pour ma complémentaire. Le gouvernement a eu une liste secrète des foyers qui sont les plus problématiques de la province. L'ancien gouvernement a appelé à haut risque et commencé. Ce gouvernement appelle ces foyers les maisons rouges, les foyers rouges. Ils savaient quels étaient les foyers qui étaient plus à risque, mais ils n'ont pas fait l'inspection annuelle RQI. Et nous sommes encore dans les trois un, premiers mois de l'année. Ils n'ont rien fait pour appuyer ces pour préparer ces foyers rouges pour la pandémie. Ils n'ont pas accumulé des EPI, ils n'ont pas embauché du personnel. Est-ce que le premier ministre pense que c'est acceptable qu'on n'ait pas de aucune euh, inspection de la qualité des résidents RQEI avant euh, cette pandémie de la COVID-19. Merci. Pour être clair, il y a eu presque 3 000 inspections annuelles. Il y a eu des évaluations par la santé publique. Il y a des préventions et des soins pour voir comment on pourrait maintenir la sécurité des gens qui venaient dans les foyers. C'était très important. On travaille avec euh, Santé Ontario, Santé publique Ontario, les équipes santé. C'est quelque chose qui est passé. La COVID-19 a besoin qu'on s'adapte rapidement et qu'on répond et d'adapter nos processus. C'est ce qu'on a dû faire. On l'a fait de façon cohérente en anticipation et de dire que le 3 février, avec orientation 17 avril, avec les visiteurs euh, essentiels et, et euh, le dépistage actif, actif, on a passé au geste. Il faut être fiable dans ces renseignements. Question complémentaire finale. Merci. Il n'y a pas rien de rapide euh, ni décisif. On a fait le contraire. C'est pourquoi on a eu plus de 1600 décès dans euh, les soins de longue durée. Eatonville Center, Etobicoke, dans euh, la circonscription du Premier ministre, c'est un foyer résident qui. Euh, de d'exploitation de, privée qui n'a pas eu une inspection de qualité depuis 2017. Euh, depuis deux ans, il y a eu des problèmes que les inspecteurs ont identifiés et qui sont euh, redevenus pires. C'était un foyer qui aurait dû avoir des inspections, mais le gouvernement a refusé. En avril, on a rejoint les travailleurs de première ligne pour, en, en demandant au gouvernement de prendre la gestion de d'Eatonville, ce qui a pris six semaines et le décès d'onze résidents. Pourquoi le gouvernement n'a pas inspecté et traité l'éclosion sérieuse de la COVID-19 à un foyer Eatonville? La ministre des Soins de longue durée, merci. Notre gouvernement s'engage à la sécurité et au bien-être des résidents. On a eu presque 3 000 inspections. Il y a eu des inspections annuelles. Il y a des évaluations sur la santé publique, des inspections alimentaires. C'est des choses qui continuent. Et beaucoup d'eux sont sur ce foyer. C'est pourquoi nous, on a pris les mesures qu'on a pris pour avoir les forces armées canadiennes pour comprendre que ces foyers étaient encerclés avec la COVID-19. Et c'était une approche collaborative et pour savoir euh, qu'on pouvait l'avoir. Mais au-delà de ça, la COVID-19 crée des problèmes. C'est pourquoi on a avancé avec décision euh, pour quand on avait le besoin euh, dans la province. Et c'est ce qu'on a répondu. À Eatonville, a été appuyé, l'hôpital Trillium est là et cela et va continuer. Et on va avoir des ordonnances obligatoires jusqu'à ce que la situation soit st stabilisée. Question suivante, la chef de l'opposition. Merci. Ma prochaine question est pour le premier ministre, mais je dois dire que le gouvernement a été très lent et indécis si les foyers sont assiégés par la COVID-19. Si euh, le siège a eu succès, c'est parce que ce gouvernement n'a pas protégé les résidents vulnérables. The Rose of Sharon, uh, foyer de soins de longue durée coréen, a été un fournisseur important pour la communauté coréenne. Ils n'ont pas eu un seul cas de COVID-19. C'est pourquoi la communauté est préoccupée. Le gouvernement a euh, reçu une implication de transférer euh, le, la propriété Rika, un des pires exploitants à but lucratif, propriétaire d'Eatonville et Hawthorne Place. Est-ce que le gouvernement va arrêter tout transfert de permis à des exploitants euh, privés pendant cette pandémie? La ministre des Soins de longue durée. Merci. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, notre gouvernement a passé au geste décisif et rapide quant au foyer et a accusé toutes les mesures dans la trousse d'outils. Quant au cas que vous mentionnez, une demande de changer le détendard de permis a été reçue par le ministère de soins de longue durée. Mais un changement de permis Je passe par un examen rigoureux et ça sera le cas dans cette situation. Il n'a pas eu de décision finale qui a été prise, mais je dois rassurer cette Chambre, laissez-moi de rassurer la Chambre, qu'on va étudier la question profondément. Et je veux prendre cette occasion pour dire, dans beaucoup de foyers, ils ont géré de façon héroïque pendant cette pandémie. C'est cette pandémie qui a touché des foyers de soins en longue durée euh, de façon incroyable partout au monde. 70 de nos foyers ne n'ont pas, pas d'occlusion et on avance pour appuyer et l'améliorer. Et J'espère que vous allez tous collaborer pour appuyer les foyers de soins en longue durée. Question complémentaire. C'est ma question complémentaire. C'est huit questions et j'espère que le premier ministre pourra répondre. La communauté a des raisons à être préoccupée. Les choses sont tellement mauvaises à Eatonville et que les militaires ont été appelés pour essayer de sauver des résidents après que de milliers de personnes sont décédées et beaucoup d'autres ont été infectés par la COVID-19. La communauté ne veut pas voir un exploitant à privé avec une éclosion de la COVID-19. On ne devrait pas avoir d'expansion des exploitants, des foyers de soins de longue durée à profit pendant cette crise. Il faut attendre toutes les enquêtes et, et les investigations. Est-ce que le gouvernement sera du côté de la communauté coréenne et va refuser de transférer le, le permis de Rose of Sharon à cette euh, société à but lucratif? La ministre des Soins de longue durée, comme j'ai dit, un examen rigoureux de cette question va continuer. On va s'assurer que c'est un processus bien réfléchi et qui répond aux exigences pour ce foyer et les résidents. La sécurité et le bien-être des résidents, c'est la priorité toute première, notre gouvernement. C'est pourquoi on a travaillé euh, avec Santé publique, avec euh, Santé Ontario, les équipes de Santé Ontario, un système intégré pour assurer que le bien-être de nos euh, foyers sont appuyés. Il n'y a pas de doute, il y a des foyers qui ont des... Euh, des problèmes. Mais si on regarde les données, le cas chez les résidents sont le plus bas depuis le 15 avril et chez les personnels sont les plus faibles. Et la première semaine de mai, il y avait 34 foyers. On fait du progrès. Ces efforts doivent continuer et j'espère que vous ferez partie de la solution. Soyez faites partie de la solution. Le député de Stormont-Danda, South Glengarry. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Je suis fier de l'approche basée sur la science et prudente pour traiter de la pandémie. Notre objectif a été clair pour protéger la santé et la sécurité de la population en employant les entreprises et les entrepreneurs qui assurent le succès économique de la province. Les gens ont vu le succès démontré à la phase toute première du relancement de l'économie, la réouverture de l'économie en suivant euh, les protocoles quant aux mesures d'éloignement so social et physique, plutôt. Est-ce que le gouvernement peut... Euh, euh, le Premier ministre peut nous dire ce qu'on fait quant à déni la possi possibilité aux concitoyens de sortir en euh, respectant l'éloignement physique? Le Premier ministre, merci. Je remercie le député, c'est un qui travaille le plus euh, la province continue à fonctionner en dépit de cette maladie. On a vu des résultats positifs. On a vu des résultats positifs sans, euh, avec les tests. Euh, plus large et d'information du public. Et je dois remercier les 14 millions et demi de et ontariennes qui ont collaboré, qui ont suivi les règles de, de la santé publique, ce qui nous a donné la possibilité de passer à l'étape 2 avec l'ouverture régionale. Et on va avoir des réponses à venir. Mais la toute première priorité, on s'assure que la population de la province reste en bonne santé. Et on va continuer basé sur la science et les gens qui veulent ouvrir et qui veulent sortir et qui disent qu'il faut ouvrir tout. Ça ne serait pas sécuritaire. On va faire des choses responsables. On va écouter les professionnels de santé, l'équipe santé. Et c'est pour veiller à la réouverture de l'économie. Merci. Question complémentaire. Merci. C'est des bonnes nouvelles. Beaucoup de mes concitoyens sont très contents d'entendre le plus de réouverture. La possibilité d'aller voir un film avec sa famille ou de jouer au badminton, c'est vraiment une activité positive d'avoir des options à l'extérieur vu qu'il a une journée plus longue et que euh, le climat est plus chaud. On va, les gens veulent avoir de l'exercice. Est-ce que le premier ministre peut partager avec l'Assemblée législative les étapes suivantes de la réouverture de l'économie de la province euh, au fur et à mesure qu'on avance? Le premier ministre, je remercie le député. Comme on a dit, toute décision sera basée sur la science et la santé. De plus, je ne suis pas préparé à prendre des risques qui ne sont pas nécessaires. Quant à la santé et sécurité, mais vu la force de notre nouveau programme de tests en place et des résultats encourageants, on nous sommes prêts à demander à nos fonctionnaires d'avoir une approche euh, régionale pour la réouverture par étape. C'est une option qu'on met sur la table quand on passe à l'étape 2 qu'on le fasse graduellement en phase et on peut seulement le faire parce qu'on a de bons résultats des tests. Il y a une expansion partout de la province. On regarde les points chauds des régions comme la grande région de Toronto et des quartiers à Toronto. Il y a deux provinces ici. Il y a une zone rurale où il n'y a pas eu beaucoup de maladies et dans les zones urbaines on a vu beaucoup de maladies. On va écouter les professionnels de santé. Merci. Question suivante. Le député d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La semaine dernière, le Premier ministre a dit qu'il serait euh, difficile avec des exploitants euh, privés à but lucratif euh, de, des soins de longue durée. Il a dit que James Schlegel, de Schlegel, le PDG de Schlegel's Key Homes, était un élément clé de la table pour... Euh, les soins de longue durée. Et par plusieurs sociétés, M. Flagg a donné un don de 50 000 dollars au Parti conservateur depuis 2017 et inclut au, euh, à, à la question de leadership, à la course à leadership de la ministre de la Santé 10 000 dollars. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il joue euh, ce, qu ce rôle-là? La ministre des Soins de longue durée, pendant la pandémie, a frappé euh, des foyers de tout type de propriétés. Nous savons que la capacité dans les foyers de soins de longue durée était à 90 on savait. Et la dotation en personnel, c'était en crise avant la pandémie. Et on traite ces deux choses. Euh, en arrivant à la pandémie, avant la pandémie, on avait du progrès, du progrès qu'on n'avait pas vu avant, après des décennies, presque deux décennies. Et beaucoup de gens, vous êtes ici, et vous étiez dans une position de faire ces changements. Alors, à l'opposition officielle, alors, en tant qu'opposition, vous avez appuyé le gouvernement libéral de l'époque, et très tôt avec des faits, Traitons euh, la vérité, on sait que des conseils d'administration euh, sont un problème, notre capacité c'était un problème, la dotation le personnel aussi et question régionale de voir où il y avait les éclosions. Merci, Merci. question complémentaire. Merci. Entre autres choses. La table de commandement à laquelle M. Schlegel est, est un membre a, tourne autant des questions de l'équipement de protection individuelle, des décisions sur la dotation personnel, la surveillance des foyers de soins non lieux et ceux dont M. Schlegel est un propriétaire. Le premier ministre n'a pas invité aucune infirmière ou du personnel de première ligne dans la prise de groupe de prise de décision. Si leur leadership et leurs opinions ont été bien, et ils ne sont pas bons à donner de l'expertise, mais ils font du travail. J'ai entendu la ministre des Soins de longue durée qui a dit que tout est sur la table, mais pas tout le monde est à la table avec ce gouvernement. Pourquoi ce gouvernement a fait une place à la table pour un donateur très connu et propriétaire des foyers où on prend des décisions? Question? La ministre des Soins de longue durée. Ce n'est pas secret que le ministère des soins de longue durée a fait des consultations pour comprendre les problèmes dans les foyers. Les ontariens ont des questions et nous aimerions leur donner des réponses. Le secteur des soins de longue durée et ses employés ont des informations qui nous pourraient être utiles. Nous devons comprendre à tous les niveaux ce que nous pourrons faire pour remédier à cette situation. Nous devons trouver des solutions, ce qui nécessitera euh, à ce que nous jouions tous un rôle. Arrêtez la pendule. La ministre des Soins de longue durée veut vous, euh, vous asseoir. Le député d'Essex à l'ordre, le Premier ministre à l'ordre. Il me semble qu'il lui reste du temps de parole. Redémarrer oh, la pendule, la ministre des Soins de longue durée. Les problèmes en soins de longue durée sont des problèmes de longue date. Et il nous incombe de travailler ensemble pour que nous soyons à l'écoute des travailleurs en première ligne. Et voilà pourquoi il y aura une commission indépendante, il y aura des audiences publiques et un rapport public. La députée de Hamilton Mountain à l'ordre. Question suivante, le député de Lanark frontenac Kingston. Merci monsieur le président, ma question s'adresse au premier ministre, monsieur le premier ministre, vous avez dit clairement et je cite, les gens méritent d'avoir accès aux informations auxquelles moi j'ai accès. Vous avez oublié que la démocratie est une route à deux sens pour qu'elle fonctionne bien. Il faut que vous vous penchiez sur l'apport des commettants, Contrairement à vos découpes, Darrell Rees, une véritable personne. Il a contribué à notre société, il a beaucoup épargné et il avait l'intention d'ouvrir son entreprise le 17 mars, le jour où vous avez rendu son rêve un cauchemar. Sa capacité financière est épuisée, ses finances sont en ruine. Il est parmi des milliers de, de tragédies personnelles créées par votre gouvernement. Pourquoi voulez-vous créer davantage de tragédies pour ceux et celles qui euh, vous ont appuyé? La solliciteur générale. Le député d'en face parle des vies des gens. Et en fait, la prolongation de l'état d'urgence et la motion portent justement sur cela. Nous voulons faire ce qui s'impose, c'est-à-dire que nous allons prolonger l'état d'urgence. Nous pouvons euh, le peaufiner à mesure que les euh, nombres sont en baisse. C'est une question de protéger les gens. Voilà pourquoi nous avons prévu cette mesure et voilà pourquoi vous aurez l'occasion cet après-midi d'en débattre. Question complémentaire. Encore une fois, Premier ministre, pendant 13 semaines, vous avez empêché... Je demande aux députés de s'asseoir. Il sait très bien qu'il faut qu'il fasse ses commentaires par euh, l'intermédiaire du président. Les pouvoirs exécutifs des non-élus sont... Euh, effectué en secret. Aaron est aussi propriétaire d'entreprise. Il a deux enfants, une hypothèque à payer. Il a Il doit faire son épicerie. Et son entreprise est fermée, mais cependant il doit toujours payer ses impôts fonciers et son loyer. Il est dans une situation très difficile. Les rêves de beaucoup d'Ontariens sont en ruine. Donc le Premier ministre mettra-t-il fin à cette tragédie Le Premier ministre, pour répondre euh, à la question du député, je ne sais pas ce que vous avez fait. Moi, je travaille 18 heures par jour, 7 euh, jours par semaine. Et moi, je fais tout en mon pouvoir. Euh, pour venir en aide à la petite entreprise, pour régler les problèmes en matière d'approvisionnement. On est en train de remédier aux problèmes créés par le dernier gouvernement, un gouvernement qui avait le soutien de l'opposition officielle. Voilà ce que nous faisons. Nous faisons preuve de transparence. À Tous les jours, je donne les informations pertinentes à la population. Et je suis fier de dire, après beaucoup de travail, le système d'approvisionnement fonctionne bien. Nous avons suffisamment d'équipements de, de, de protection individuelle. Nous faisons plus de recherches de contacts. Nous, nous aurons en fait une excellente plateforme en matière de recherche de contacts. Moi, je travaille sans relâche pour remédier aux problèmes des gens. Arrêtez la pendule. Démarrer la pendule. Nouvelle question, le député de Don Valley. A... Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Hier, il est le troisième anniversaire de la création de la loi contre le racisme en Ontario, Un, une loi qui a obligé au gouvernement d'élaborer une stratégie sur trois ans contre le racisme, de, de faire la collecte de, de données raciales, d'organiser des, des consultations publiques afin de Créer une campagne antiraciste dans le réseau de l'éducation. Le gouvernement n'a mis en place aucun de ces éléments. Monsieur le Premier ministre, la première question que je vous ai posée il y a quelques années, c'était est-ce que vous croyez en le racisme systémique Donc je vais reposer la question. Est-ce que le racisme systémique existe en Ontario et qu'allez-vous faire pour contrer ces formes de racisme et Monsieur le Premier ministre, veuillez répondre à cette question. Vous nous le devez en tant que dirigeant de notre province, la solliciteur général. J'étais très honoré lorsque le Premier ministre m'a nommé solliciteur général. En fait, la direction contre le racisme relève de mon ministère. En fait, euh, l'antisémitisme, la haine, le racisme, en fait, toutes ces choses ne sont jamais acceptables où que ce soit en Ontario. La, direct, euh, la direction entre, euh, contre le racisme fait un excellent travail. En fait, nous avons décidé de faire une collecte de données raciales pour ce qui est de la COVID-19. Je comprends que le député est agité, frustré, mais nous le sommes aussi. Nous devons faire ce qui s'impose. Question complémentaire, la députée de scarborough guildwood cette question s'adresse au premier ministre. Monsieur le premier ministre, les 627 000 personnes noires dans cette province sont très troublées. Nous avons tous vu des images de George Floyd. C'est tout à fait terrible qu'il ait décédé dans la rue après avoir été arrêté par la police. Le racisme arrive aussi en Ontario. Il y a quelques années, Patrick Chan a été euh, arrêté par un agent de sécurité. Il disait aussi qu'il ne pouvait pas respirer. Et quelques moments plus tard, euh, il est décédé. L'enquête du coroner a changé les lois et a prévu davantage de formation aux agents de sécurité. Ma question, donc, les personnes racisées veulent vivre sans racisme en Ontario. Ils veulent profiter, elles veulent profiter de tout, de tous les, les éléments de notre société. et Elles veulent pas que leurs enfants soient tués par la police. Ma question donc au Premier ministre, allez-vous dire aux Ontariens et aux Ontariennes que vous allez poser des gestes concrets pour éliminer le racisme contre les Noirs en Ontario et allez-vous rétablir le financement de la Direction contre le racisme Monsieur le Président, c'est très troublant ce qui est arrivé à Monsieur Floyd, et le racisme n'est jamais acceptable dans notre province, quel que soit le parti au pouvoir. Il me semble que mon ami en face sait que ma famille a toujours défendu la communauté noire. Nous avons une politique de tolérance zéro pour ce qui est du racisme. Nous allons soutenir la communauté noire et toutes les autres communautés des minorités. Nous sommes... La province la plus diversifiée en Amérique du Nord, voilà pourquoi 99% des personnes n'ont aucun problème. Il y a toujours des mauvais acteurs, quel que soit le métier. Mais la communauté noire sait que moi je la défends et je vais toujours la défendre. redémarrer la pendule. Question suivante, le député de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, ce week-end dernier, 5 000 personnes dans le Grand Toronto ont manifesté pour Regis Pochinski-Puckett et contre le racisme contre les Noirs. J'étais honoré de participer au défilé. Mme Pochinski-Puckett, en fait, son dette n'est pas quelque chose d'isolé, mais en fait, c'est quelque chose qui qui s'inscrit dans une tendance troublante euh, de décès chez les Noirs. On demande donc une enquête publique sur le décès de Regis parce qu'on ne fait pas confiance à la capacité de l'unité des enquêtes spéciales euh, de rendre justice dans cette situation. Comment le Premier ministre fera-t-il en sorte qu'il y aurait une enquête publique sur le décès de Regis et comment arrivera-t-il à le faire étant donné que le Premier ministre n'a pas mis en place les recommandations du rapport du juge Tullock et pourquoi le Premier ministre a abandonné des mesures pour, euh, pour promouvoir la redevabilité au sein de l'unité des enquêtes spéciales La solliciteur générale, je comprends pourquoi la famille et la communauté demandent des réponses, mais et ils ont le droit de le faire. Mais nous devons permettre à l'unité des enquêtes spéciales de s'acquitter de ses responsabilités. Sa capacité de mener enquête indépendamment, en fait, c'est ce dont a besoin la communauté, ce dont a besoin la police. Nous devons permettre à l'unité des enquêtes spéciales de faire son travail sans, sans qu'on se mêle dans ce travail. Permettons à l'unité des enquêtes spéciales de faire son travail pour que nous puissions avoir les réponses que veut la famille. La députée de Parkdale-High-Park -Park, au premier ministre. Les gens à l'échelle de la province sont extrêmement troublés par le décès de Mme Pudzinski-Packett. Ils demandent une enquête indépendante sur ce décès. Lorsque une personne noire en Ontario demande de l'aide en cas de crise de santé mentale, cela ne devrait pas entraîner un décès. Et donc, il nous faut une enquête transparente et public. Et nous devons poser des gestes pour contrer le racisme contre les Noirs dans l'ensemble de nos institutions. Le Premier ministre pourrait rétablir le financement de la direction contre le racisme. Il pourrait aussi investir dans des services de santé mentale pour la communauté noire. Le Premier ministre fera-t-il cet investissement dès aujourd'hui? La solliciteur générale, J'aimerais rappeler à, aux téléspectateurs que les, les rapports des, des, de l'unité des enquêtes spéciales seraient indépendants. Nous devons permettre à ce que ce travail se déroule indépendamment. Cette entité qui mène enquête en cas de décès euh, dans une situation qu'implique le public et la police, en fait, nous devons permettre à cette entité de faire son travail. La direction contre le racisme n'a eu aucune compression budgétaire. Elle fait un excellent travail et j'aimerais que les députés d'en face accueillent le travail qu'effectue cette unité, cette unité qui travaille pour répondre aux intérêts de tous les ontariens. Question suivante, le député d'Orléans. Monsieur le Président, l'impact financier de la COVID-19 sur les municipalités est énorme on dépend des municipalités pour des services essentiels quotidiens et la COVID-19 en fait mine leurs finances. À Mississauga, manque à gagner de 100 millions de dollars. À Ottawa, on paye 1 million de dollars par jour et à Toronto, il y aura un manque à gagner d'1,5 milliard de dollars, ce qui signifiera que des dizaines de milliers d'Ontariens seront mis à pied. Les impôts fonciers seront à la hausse ainsi que les billets de transport. La reprise économique est impossible sans, sans remédier à cette situation. Nous avons demandé la création d'un fonds de 4 milliards de dollars. Les dirigeants municipaux demandent de l'aide. Ma question au Premier ministre, quand la province fournira-t-il un, un soutien direct aux municipalités Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, vous savez très bien que le ministre des Affaires municipales ainsi que le ministre des Finances travaillent avec nos partenaires fédéraux pour... Euh, créer un programme. On a demandé de l'aide du fédéral pour nos municipalités. Il me semble que c'était hier où le fédéral a débloqué certains fonds. C'est un bon début, mais comme l'a dit le premier ministre, nous avons besoin de davantage de financement. Certaines municipalités avaient déjà tenu compte du financement. Organisé par le fédéral, qui avait été retardé, et donc nous aurons besoin d'aide supplémentaire du fédéral. C'est ce qu'ont dit les municipalités en Ontario et à l'échelle du pays. Le Premier ministre de l'Ontario et les autres Premiers ministres demandent justement de l'aide du fédéral à cet égard. Et donc nous attendons avec impatience cette aide supplémentaire. Question complémentaire. Monsieur le Président, le maire de Toronto dit qu'il y a eu de bonnes discussions, mais les propos ne paient pas les factures. Les maires de l'Ontario prévoient un manque à gagner d'environ 400 millions de dollars dans le domaine du transport. Sans leadership, les grandes villes seront obligées de réduire le service et de hausser le prix des billets. Il n'y aura pas de reprise économique si les grandes villes euh, ne financent pas adéquatement le transport. Le fédéral s'est dit disposé à venir en aide aux municipalités dans le domaine du transport. À la ministre des Transports, le gouvernement fera-t-il en, fera en sorte d'éviter une augmentation du prix du billet et fera-t-il en sorte de prévoir le service régulier des réseaux de transport en commun Le leader parlementaire du gouvernement, merci aux députés de, de sa question. Nous avons été très clairs qu'une démarche pan canadienne serait nécessaire pour faire face à la COVID-19. L'Association des municipalités a aussi précisé qu'elle a besoin d'aide supplémentaire du fédéral. Le député a parlé du transport en commun et il sait que notre gouvernement a beaucoup investi dans le transport en commun. Nous avons prévu un engagement de 30 milliards de dollars. Il y a certains projets qui attendent l'approbation du fédéral dans le cadre du programme d'infrastructure du fédéral, nous avons réalisé certains progrès hier lorsque le fédéral a débloqué des fonds déjà promis. Mais je suis d'accord, il y a davantage à faire et notre gouvernement est prêt à faire ce qui est nécessaire en collaboration avec nos partenaires fédéraux. Question suivante, la députée d'Oshawa, au premier ministre. Selon les forces militaires, ce qui s'est passé à Orchard Villa, Orchard Villa est atroce. En fait, 80 familles en deuil veulent savoir ce qui s'est passé dans ce foyer. La ville de Pickering demande la tenue d'enquête. Il y a une pétition en ligne. On demande aussi des poursuites criminelles. On a écrit une lettre au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, on vous demande de commencer dès que possible une enquête publique. Nous ne voulons pas de commission publique où les informations seront contrôlées par le gouvernement. Cathy, nous demande de tenir une enquête publique. Nous devons no, nous occuper des, euh, des résidents des foyers de soins de longue durée et mettre un terme au caractère abus lucratif de ces foyers. Le Premier ministre établira-t-il une enquête publique et permettra-t-il, est-ce qu'il nous permettra d'examiner de, de, ce qui se passe au sein de ce secteur? La ministre des Soins de longue durée, Merci, député, de sa question. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Comme ministre des Soins de longue durée, en fait, la transparence est absolument nécessaire. C'est pour ça qu'une commission, commission publique et un rapport public sont tout à fait nécessaires pour arriver au fond de ce problème. Nous avions déjà réalisé des progrès. Nous étions en train de nous attaquer aux problèmes en matière de capacité des foyers de soins de longue durée, des choses qui avaient été négligées pendant plus d'une décennie. Il y a des députés dans cette Chambre qui ont appuyé la négligence du gouvernement libéral dans ce secteur. Nous avons fait preuve de transparence, nous allons de l'avant et nous allons demander l'apport du public pour aller de l'avant avec une commission non partisane non et -partisane indépendante. À la vice-première ministre, le rapport militaire a mis à jour les conditions terribles dans les foyers de soins de longue durée. La prise de Hawthorne Place par le gouvernement était attendue depuis longtemps, mais est arrivée trop tard. J'ai confiance que cet endroit s'améliorera, mais je m'inquiète de ce qui se passera une fois que la gestion gouvernementale quittera. Est-ce que le gouvernement a un plan et est-ce qu'il s'assurera de se saisir de tous les foyers de longue durée qui ne sont pas sécuritaires en Ontario? La ministre. Je veux m'assurer que tous les Ontariens sachent que la perte de leurs êtres chers ne sera pas en vain. On a des problèmes en soins de longue durée depuis des décennies. Il est maintenant temps de faire une différence pour nous tous, de façon collective. Nous devons contribuer et une partie d'aller de l'avant avec des solutions, c'est de comprendre le problème. Et c'est exactement ce qu'on fait. Je suis très reconnaissante envers les Forces armées canadiennes. Ils nous ont secouru en temps de besoin, alors que nos foyers avaient de la difficulté. On en ressort maintenant. Et ces foyers qui ont encore de la difficulté avec les, des, la propagation, reçoivent un ordre de gestion obligatoire. Ce n'est pas le gouvernement qui gère ces foyers de soins de longue durée. On est aidé par les hôpitaux. C'est une approche intégrée. Il faut utiliser les ressources disponibles et on continuera d'appuyer ce foyer, les membres du personnel et les résidents. Prochaine question, député de London North Centre. À la ministre des Soins de longue durée, les Forces armées canadiennes ont confirmé ce que les résidents et les travailleurs savaient depuis très longtemps, c'est que notre système ne fonctionne pas et que les aînés souffrent. William, un travailleur dans ma circonscription, a dit, je cite, que les gens agissent comme si c'était de nouvelles, de, nouvelles, de, de nouvelles situations dont on fait rapport, mais on les connaissait les, ces circonstances depuis très longtemps. Les manques de personnel, la négligence des aînés, ce ne sont pas des questions nouvelles. Ça revient à la pr privatisation conservatrice. Les libéraux ont continué la privatisation. Et ça fait partie de l'alliance libérale conservatrice. Comment se fait-il que la ministre n'était pas au courant de... alors que le personnel et les familles demandent l'aide du gouvernement depuis des années? la ministre des Soins de longue durée. Merci. Le député a raison en ce qui a trait à la crise. Il ne fait aucun doute, et ça se produit depuis des années. Notre gouvernement s'est engagé à régler le problème, et c'est la raison pour laquelle on a créé un ministère dédié à so aux soins de longue durée. et Depuis l'an dernier, on travaille à s'attaquer à ces problèmes de longue date dans le secteur, le, entre autres le réaménagement, la capacité qui ont été négligées et ignorées par le gouvernement précédent, appuyé par l'opposition. Nous avons établi un groupe d'experts pour aller de l'avant. Notre gouvernement était engagé, est engagé sera engagé. Nous allons faire avancer les soins de longue durée. Le système ne fonctionnait pas. Et nous sommes ici pour euh, réparer ce système. Je vous demande de faire partie de la solution. Ça nous demandera tout ce qu'on a. Nous avons une population vieillissante. On a des, des situations difficiles qui ont mené à la COVID. Tout le monde doit travailler ensemble pour régler ce problème massif. Merci. Complémentaire, Kingston et les Îles. Merci à la ministre des Soins de longue durée. Avec tout le respect que je dois à la ministre, si elle n'était pas au courant, eh bien, elle n'a pas fait son travail. Et si elle savait et elle, elle connaissait les, la situation, eh bien, elle n'a toujours pas fait son travail. On a soulevé des inquiétudes sur un système dysfonctionnel. Les familles à l'échelle de la province disent la, on dit la même chose depuis des années. Un de mes commettantes, Pamela a sorti sa mère des soins de longue durée en mars et on lui a garanti que sa place serait conservée. Maintenant, sa place est perdue et sa mère qui souffre de démence est au bas d'une liste d'attente de trois ans. Le système était dysfonctionnel depuis longtemps, mais est-ce que la ministre s'engagera à avoir une enquête judiciaire indépendante qui permettra aux citoyens de l'Ontario de comprendre là où le gouvernement a échoué et mettre en place des mesures pour régler les problèmes. La ministre des Soins de longue durée. Merci, je vous remercie de votre question. J'aimerais clarifier les problèmes entourant votre commettante. Si quelqu'un est retiré d'un foyer afin de demeurer avec sa famille, il ne se retrouve pas au bout de la liste. À la fin de la liste, ils sont, ils sont priorisés dans cette liste d'attente. En termes des renseignements publics, je veux que tout le monde comprenne, qu'il y aura des audiences publiques. Il y aura la possibilité de se faire entendre pour la population. Il y aura un rapport public. Les questions qui duraient depuis longtemps en foyer de soins de longue durée, on était à la course pour essayer de les régler. Sachant qu'on avait une population vieillissante qui arrivait à nos portes, qu'il y avait des années de négligence par les libéraux en comprenant les valeurs sociétales qui devaient changer. On était à la course pour faire changer les choses. On évaluait les niveaux de personnel. Nous voulions... Régler les problèmes avec la médecine du couloir, on était à la course et ensuite on s'est fait attaquer par la COVID. Maintenant on est là, on veut travailler, faire partie de la solution, travailler avec nous, c'est une situation au plus, plus large que nous tous. Député d'Ottawa Sud, merci au Premier ministre. On a été dérangés. On a tous été troublés par le rapport des Forces armées canadiennes sur les foyers de soins de longue durée. L'Ombudsman a annoncé qu'en raison de ce rapport, il mènera sa propre enquête dans l'inspection de ces foyers par le gouvernement. Ma question est la suivante. Quand est-ce que la ministre des foyers de soins de longue durée a soulevé à l'attention du premier ministre les conditions dans ces cinq foyers et quand est-ce qu'on a demandé l'aide des Forces armées canadiennes exactement? À la ministre des Soins de longue durée. Merci, je vous remercie de la question. L'Ombudsman de l'Ontario est accueilli dans ce processus qui nous permettra de comprendre ce qui s'est passé sur une période longue période de temps, non pas seulement dans la crise, mais la situation qui nous a menés à cette crise, on travaille avec Santé publique Ontario, Santé Ontario, les équipes Santé Ontario, le ministère de la Santé, le ministère du Travail, afin de comprendre la façon dont on peut appuyer nos foyers, si on regarde l'intégration nécessaire. Et je regarde aussi les années qui nous ont menés à cette situation. Même le député lui-même était adjoint parlementaire au ministre de la Santé à l'époque, donc il connaissait ces, ces problèmes et il savait qu'il était impératif pour notre gouvernement de régler les problèmes. On a demandé aux Forces armées canadiennes de venir nous aider une fois qu que nous n'avions plus de possibilités. On avait besoin d'aide et c'est la raison pour laquelle on a demandé l'aide de l'armée. Complémentaire. J'essaie de comprendre ce qui a mené le gouvernement à demander l'aide de l'armée. Les Ontariens et Ontariennes veulent savoir que leurs parents et grands-parents, qui sont en foyer de soins de longue durée, ne verront pas cette situation se reproduire. L'Ontario s'attend dans ces 626 foyers que nous ayons de l'aide. On a mis un mois à augmenter le salaire de ceux qui travaillent dans ces foyers de soins de longue durée. On a attendu un autre mois pour restreindre le mouvement de ces travailleurs d'un foyer à l'autre. Donc, Monsieur le Président, quelles conséquences s'il y en a? Est-ce que le Premier ministre croit qu'il y a eu dans ses, sur ces foyers, cinq foyers de soins de longue durée? Et euh, ces douzaines de foyers qui ont des morts dans les doubles chiffres. La ministre des Soins de longue durée. Merci pour la question. Je crois que les délais et, se sont étalés sur 15 ans alors que le, le, les foyers de soins longue, de longue durée ont été ignorés. Le gouvernement a décidé de mettre en place d'autres priorités et n'a pas reconnu la situation dévastatrice qui pourrait se produire en ignorant les besoins de notre population vieillissante. C'est le gouvernement précédent qui l'a fait. Et sur le plan des inspections, on a, étu, on a fait 3 000 inspections. Il y a aussi eu des évaluations de santé publique. Response. Et toutes les différentes pères d'yeux qui se sont rendues dans ces foyers, nos gestes étaient décisifs et on s'est assuré que nous puissions aller de l'avant. Intervention du président, merci. Prochaine question. Député de Parkdale Park. Au premier ministre, hier, c'était le premier du mois. Encore une fois, des locataires qui ont perdu leur salaire n'étaient pas en mesure de payer leur, foyer, de leur loyer et ce n'était pas de leur faute. Ce gouvernement permet aux propriétaires de menacer l'expulsion de leurs locataires au cours de la pandémie et alors qu'on rouvre l'économie, on peut s'attendre à ce que la, la Commission des audiences pour les locataires reprendra ses audiences. On, les locataires se sentent menacés et j'aimerais savoir si le gouvernement offrira une aide au loyers pour s'assurer que les locataires ne perdent pas leur foyer. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Comme vous le savez, le gouvernement travaille de près avec nos partenaires fédéraux sur cette question avec l'aide de loyers commerciaux et résidentiels. On continue cette collaboration de près parce qu'on veut s'assurer que les locataires commerciaux soient protégés, mais on veut aussi s'assurer que la COVID ne nous empêche pas de redémarrer l'économie. Merci. Complémentaire, député d'Hamilton Mountain. Merci. Ma question au premier ministre. Les commerçants, les locataires résidentiels se font expulser parce qu'ils ont dû fermer leurs portes au cours de la pandémie. Le programme fédéral ne fonctionne pas parce qu'il dépend des propriétaires de décider s'ils veulent diminuer leurs loyers. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé hier qu'ils aiderait les, les co locataires résident pardon, commerciaux ce premier ministre peut faire la même chose. Est-ce qu'il restera assis dans les coulisses et permettra et empêchera les expulsions des locataires commerciaux ou est-ce qu'il appuiera les néo-démocrates dans leurs nouvelles mesures? Le leader parlementaire du gouvernement. Je, on m'a posé une question très similaire je vais lire ce que le ministre a dit. Il a mentionné que le programme a commencé en retard en raison du fait que notre ministre des Finances a été très agressif pour s'assurer qu'un programme a été élargi pour que les gens puissent participer, mais de suggérer qu'il ne fonctionne pas après une, seulement une semaine où ce projet a été lancé, ce programme a été lancé, on exagère un peu et j'ai confiance qu'il y a eu une bonne utilisation de ce programme, le ministre des Finances continuera à superviser ce programme pour s'assurer que les locataires soient protégés. En fin de compte, on veut que l'économie revienne en force pour améliorer la situation. Merci. Prochaine, Merci. Question. Prochaine question, député de Paris-Saint-Muskoka. Au procureur général, avec la COVID et la distanciation physique, euh, plusieurs exploitations ont dû être arrêtées en Ontario. C'est essentiel pour protéger la santé et sécurité de nos travailleurs de première ligne. C'est essentiel que l'accès à la justice continue à l'échelle de la province au cours de cette époque difficile. Est-ce que le procureur général peut dire à cette chambre ce que fait le gouvernement pour s'assurer qu'il y ait des ajustements faits au système judiciaire pour s'adapter à cette nouvelle réalité et que le système continue à fonctionner au cours de la pandémie. Le procureur général. Je remercie l'excellent député de Paris-Saint-Muskoka qui fait un excellent travail dans sa circonscription et à l'échelle de la province. On travaille ensemble avec nos partenaires. Rien n'est plus ex important que la santé et sécurité des Ontariens et ontariennes. C'est essentiel pour tous ceux qui en ont besoin de façon quotidienne. Là, on a essayé de diminuer les dérangements au système avec la COVID. On a modernisé le système de 25 ans à 25 jours. On a été de l'avant rapidement. On a été rapidement avec nos partenaires. On s'est assuré que l'on puisse faire des... Utiliser plutôt la technologie avec les vidéos, les réseaux privés virtuels. On a utilisé des ordinateurs. On a mis en place un financement électronique. On a continué à faire beaucoup de travail, M. le Président. Intervention du Président, merci. Complémentaire. Votre engagement à mettre à jour le système Judiciaire antique est important. Vous avez fait un travail excellent pour précipiter la modernisation du système de justice. Je sais que beaucoup de personnes dans ma circonscription étaient très heureux de voir les changements qui ont été faits qui permettent d'avoir des audiences virtuelles et de régler certains processus en ligne. Ça a simplifié et améliorer la rapidité du système de justice. Est-ce que le procureur général peut nous dire ce à quoi on peut s'attendre avec des mesures positives pour le, avoir un système juridique qui est bien pour le 21e siècle et que ça continue au-delà de la COVID? Le procureur général, je peux vous dire, que même avant, alors qu'on essayait d'identifier des aspects à moderniser, on a fait un excellent travail avec les juges, que ce soit la Cour d'appel, les juges, l'Association du Barreau du Canada, euh, du, de l'Ontario, l'Association euh, du Barreau sud-asiatique. Nous avons travaillé avec tous nos partenaires et la réponse à votre question, c'est oui, on continuera nos efforts de moderniser notre système juridique et de l'amener dans le 21e siècle. Nous continuerons de faire des investissements dans la transformation de la technologie. On va moderniser le processus, fournir plus de services qui deviendront en, que l'on fournira en ligne. Le système juridique de l'Ontario deviendra un chef de file. sera plus durable pour répondre aux besoins des générations à venir. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions aujourd'hui. Nous avons une mise aux voix différée sur la motion pour mettre fin au débat, en ce qui a trait à la motion gouvernementale. Sonnerie de cinq minutes. Je vais demander aux députés de reprendre vos places, ou peu importe où, de tout simplement prendre une place. Vous devez vous asseoir, s'il vous plaît. Le 27 mai 2020, Mme Kanjin a proposé la motion numéro 27 concernant certaines euh, procédure dans la chambre monsieur Tadigaslan a proposé que on passe maintenant à la mise au voie. Tous ceux qui sont pour la motion de M. Tanigaslan, veuillez-vous lever afin d'être nommé par le greffier. M. Mr. M. Elliott. M. Fullerton. M. Smith Bay Mr. Smith Bay of Quincy. Mr. Yakabuski. Mr. Mr. Yakabuski. Mr. Mr. Mr. Mr. Walker. Mr. Thompson. M. Sarkaria. M. Sarkaria. M. Downey. Mr. McNaught. Mr. Sarkari. Mr. Lecce. M. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Kanjan. Mr. Rashid. Mr. Mr. Coe, Mr. Mr. Mr. Crawford. M. miller Perry san Mr. miller McDonnell. Mr. Miller Dennell, Mr. Mr. Harris, Mr. Harris, Mr. Anon, Mr. Anand, Mr. Parson, Mr. Parson, Mr. Bethlen Falls, Mr. Bethlehem Falls, Mrs. Marteau, Mrs. Marteau, Mr. Cramp, Mr. Cramp, Miss Sirma, Miss Sirma, Mr. Phillips, Mr. Phillips, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Cho Willowdale, Mr. Cho Willowdale, Mr. Cook, Mr. Cook, Ms. Hogarth, Ms. Hogarth, Ms. McKenna, Miss McKenna, Mrs. Tangley, Mrs. Tangley, Miss Scott, Miss Scott, Mr. Sabowi, Mr. Sabawi, Mr. Nichols, Mr. Nichols, Ms. Kelly. Miss Kelly. Mr. Gill, Mr. Gill, Ms. Dunlop, Ms. Dunlop, Mr. Dunlop. Mr. Bauman, Mr. Bauman. Mr. Smith, Peterborough Cort. Mr. Smith, Peterborough Cowartha, Mr. Babicki, Mr. Babikian. Ms. Triantafalopolis, Ms. Philopoulos, Mr. Mrs. Y. Mrs. Y. Mr. Bailey, Mr. Bailey, Mr. Pang, Mr. Pang, Mr. Sandy, Mr. Sandy, Mr. Kanapathy, Mr. Kanapathy. Mr. Gazetto, Mr. Cazetto, Mr. Ostra, Mr. Ostraff, Mr. Mrs. Martin, Mrs. Martin, Mr. Pacini, Mr. Pacini, Mr. Cibolo, Mr. Sabolo, Mr. Tanagassi, Mr. Tanagasan. <laughs> Tous ceux qui sont contre la motion de M. Danny Gaslan, veuillez vous lever à, afin d'être nommé par le greffier. M. Vanton, M. Hogarth, M. Horvath, M. Gretzky, M. Nadisha, M. French, M. French. Taylor, M. Taylor. Carpoche, M. Yard, M. Birch, M. Glover, M. Arthur, M. Rokosevic, M. Kernahan, M. Fraser, M. Fraser. Mr. Schreiner. Mr. Schreiner. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Mr. Blay? Mr. Blay. Mr. Hillier. Mr. Hillier. The eyes are 54. four 54, les noms 19. La motion est adoptée. Nous sommes en train de faire la mise au voie. Mme Kanjin a proposé la motion du gouvernement concernant certaines procédures dans la Chambre. Député de Timmins, rappel au règlement. Merci, M. le Président. Je voudrais tout simplement dire qu'en ayant tous les députés ici dans la Chambre et contre ce qui devrait être fait lors d'une crise en santé, ce n'est pas une bonne idée. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement le fait. Nous avons une entente au sujet du nombre de députés de ce côté-ci et le fait que le gouvernement ait appelé tous ces députés. Et ça va à l'encontre du bon sens. Merci aux députés de, euh, de l'intervention du député, mais ce n'est pas un rappel au règlement. Mme Kenjin a proposé l'avis de motion numéro 27 du gouvernement concernant certaines procédures dans la Chambre. plaît il à la Chambre que la motion soit adoptée? Tous ceux qui sont pour diront oui. Tous ceux qui sont contre diront non. Dans mon opinion, les oui l'emportent. Veuillez convoquer les députés, ce sera une autre sonnerie de dix-cinq minutes. La même mise aux voix, j'ai entendu un nom. Mme Kenjin a proposé l'avis de motion du gouvernement. Désolé, vous devez vous asseoir. Madame Kenjin a proposé l'avis de motion du gouvernement numéro 27 concernant certaines procédures dans la chambre. Tous ceux qui sont pour, la motion, veuillez vous lever afin d'être nommés par les greffiers. M. Jones, Mr. Calandra. Mr. Calandra. Mr. Calandra. Smith Elliott. Elliott. Bay Fullerton. Fullerton, Mr. Smith Bay of Quincy. Mr. Yacobuski. Mr. Fidelli. Mr. Mr. Fidelli. Mr. Mr. Walker. Mr. Walk. Mr. Thompson. M. Thompson. Mr. Sarkaria. Mr. Sarkaria. Mr. Downey, Mr. Downey, Mr. McNaught, Mr. McNaught, Mr. Leche, Mr. Lecce, Ms. Kanji, Ms. Canjian, Mr. Rashid, Mr. Rashid, Mr. Cole. Mr. Cove. Mr. Crawford, Mr. Crawford, Mr. Miller, Perry San Muskoka, Mr. Miller, Perry San Muskoka, Mr. McDonald, Mr. McDonnell, Mr. Harris, Mr. Harris, Mr. Parson, Mr. Parsons. Mr. Anand. Mr. Anon, Mr. Bethlenfalk, Mr. Bethlehem Mrs. Marteau, Mrs. Marteau, Mr. Cramp, Mr. Cramp, Ms. Serma. Miss Serma. Mr Phillips Mr Phillips Mr Clark Mr Clark Mr Cho Willowdale Mr Cho Willowdale Mr Cook. Mr Cook. Miss Hogarth. Miss Hogar. Miss McKenna Ms. McKenna Mrs Tang Mrs Tang Miss Scott Miss Scott Mr Sabawi Mr Sabawi Mr Nichols Mr Nichols Miss Kelly Miss Kelly Mr. Gill. Mr. Gill. Ms. Dunlop. Ms. Dunlop. Mr. Balma. Mr. Balma. Mr. Smith Peterborough Corsa. Mr. Smith Peterborough Coartha. Mr. Babiki Mr. Babiki. Ms. Trianthophilopoulos. Triantifalopoulos. Mrs. Y. Mrs. Y. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Pang. Mr. Pang. Mr. Sandu. Mr. Sandu. Mr. Canapati. Mr. Canapati. Mr. Gazzetto. Mr. Gazzetto. Mr. Osterhoff. Mr. Osterhoff. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mr. Pacini. Mr. Pacini. Mr. T uh Tabolo. Mr. Tobolo. Uh, Mr. Tanegaslum. Mr. Tanagaslum. All those opposed? To tous ceux qui sont contre, la motion veuillez vous lever afin d'être nommé par les gratifiers. Mr. Bisson. Vanta, Mr. Vantal. Mr. Horvath. Ms. Horvath. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky. Mr. Natasha. Mr. Natasha. Ms. French. Ms. French. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Ms. Karpoche. Ms. Karpoche. Mr. Yard. Mr. Yard. Mr. Birch, Mr. Birch. Mr. Birch. Mr. Glover. Mr. Glover. Mr. Arthur. Mr. Arthur. Mr. Rokosovic. Mr. Rokosovic. Mr. Kernahan. Mr. Kernahan. Mr. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Shriner. Mr. Shriner. Mr. Kotau. Mr. Coteau. Mr. Blay. Mr. Blay. Mr. Hillier. Mr. Mr. Hillier. Les « oui » étant 54, les « non » étant 19, la motion est adoptée puisqu'il n'y a pas d'autres items à l'ordre du jour. Nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à 13 heures.